Docteur, le patient de la 104 nous a lâché. Eh merde! À l'hôpital Saint-Tituan, le chirurgien André Bruno est sur le qui-vive. En ce moment, à cause du Covid, c'est de plus en plus dur. Je suis sur tous les fronts j'avoue avoir des doutes sur ma discipline. Docteur, il fibrille. Donnez-lui 5 gélules de gelsémium en 15 CH. On en a plus. Bah filez-lui le pétunia à l'entrée! Ça va être chirurgien homéopathe, c'est pas facile tous les jours. C'est aussi savoir s'adapter aux situations les plus graves. Là, faut sortir le grand jeu. Arnica, vite! Non! Le bidon! Et bon, on trouve aussi les meilleures solutions aux pathologies les plus problématiques. Bonjour, monsieur Goudal. Bon, on va remplacer votre chimio par un traitement plus costaud. Hein. Luminothérapie Non, la bleue Vous voyez bien que monsieur doit renforcer ses chakras. Mais la médecine n'est pas toujours infaillible. Il faut parfois savoir perdre. Docteur, on l'a perdu. Je comprends pas. Nos pyrénétiques étaient toutes neuves pourtant. Putain, c'est le huitième cette semaine. Et on n'est que lundi. Et même en temps difficile, il est bon de savoir que de valeureux médecins nous protègent. Ah putain, j'ai mal au crâne. Quelqu'un un doliprane Salut à tous. On espère que cet épisode vous a plu. Normalement, c'est le moment où je fais l'auto-promouvoir. Vous savez déjà ce qu'il faut faire. N'oubliez pas que vous pouvez voir ces Toon gratuitement la veille de leur sortie ici sur le TikTok de Sweetnlick avec le lien en description. On vous remercie d'avoir regardé et à la semaine prochaine.